Alors, pour commencer, je voudrais dire que les traces d'original Montpellier gravel et Arles gravel ne seraient pas les mêmes sans nos correspondants locaux. Et euh, aujourd'hui, euh, la personne qui nous a aidé à faire de ce tracé un petit chef dœuvre il s'appelle Gilles Largeron. Merci pour ton aide. Pas de rien. Euh, ah C'est le local de l'État. <rire> Le parcours d'aujourd'hui, euh, au programme, 80 km, d'accord, de gravel à la française, c'est-à-dire, c'est pas que du DFCI, des lignes droites, forcément c'est varié, du DFCI, bien sûr, mais il y a quand même des monotraces, il y a euh, des petites descentes avec euh, des cailloux, mais chacun évolue à son rythme. D'accord. Ensuite, il y a des monotraces. Ne suivez pas de près euh, vos collègues qui sont devant. Laissez de l'espace, d'accord On n'est pas là pour se voter euh, la gueule. Bien sûr, le thème, eh c'est les ampèges. Prenez euh, le, le, le temps euh, de les observer, de les découvrir, euh, de comprendre ce que c'est. Voilà. Régalez vous, à vous. Et à tout à l'heure pour les rafraîchissements. prendre en photo pour checkpoint. <rire> en fait je les vois là mais il y en a plein, je les avais jamais vus quoi. En fait il y a des ampèques partout. des tours pour nous montrer les empêques. quoi. Aller voir les petits, les... Ouais, voilà. Toi, tu drafts, toi. T'as raison. <rire> je vais faire comme toi, d'ailleurs. Ah, oui. Bon bah ben, ciao, les gars. Le groupe des Acharnés, je le laisse partir. Quelle idée d'être parti avec le groupe de tête. J'en profite pour profiter. C'est ta fameuse vis La vis de la roue Et ça marche C'est là que j'aime bien les 45 mm Mais, 45. 45 mm euh... là, je vais en 45. Ouais t'as raison <rire> C'est ça Alors ça par contre je me suis déjà fait niquer sur des ornières en pierre comme ça Je réédite pas l'exploit Parce que t'as les... Les cales qui se prennent dedans, et c'est l'enfer. Oh, ben... oh, oh, ça... Ah putain, ah, ah. Gravel qui disait. Vous avez bien la même trace que moi oui. je vous sentais surpris oui. bon bah je viens de quitter romain qui a des problèmes d'axe traversant de roue arrière et qui est obligé d'abandonner a fait mal au coeur. Il a un vélo dont l'axe traversant euh, est en deux parties et il a perdu la deuxième partie. Donc euh, son axe euh, se dévisse constamment et notamment en gravel. Avec les vibrations, c'est beaucoup trop dangereux. Et du coup, j'ai perdu euh, le petit groupe qui roulait à mon rythme en essayant de là Du coup, je vais même pas essayer de la rattraper. Je vais rouler à mon rythme, Et ça va être bien sympa. Ah, ça c'est sympa. Pas roulant, paysage de dingue, j'achète Je suis la trace GPS à la lettre et on m'envoie là-bas dedans, c'était pas un, euh, un chemin très praticable mais on suis sorti. <rire> arrêtez au stand là et ouais t'as de l'eau c'est bien c'est cool d'avoir de, de l'eau tu veux ça non ouais t'en as plein partout en fait ok <musique> vraiment vraiment sympa parce qu'elle fait vraiment alterner euh, des petites portions de bitume euh, et des, des portions roulantes de gravel et puis des singles sur cette trace on peut pas s'ennuyer donc bravo avec une eau euh... ouais. à prendre euh, du Smecta en entrant. Hein. Hors de question que je me déshydrate euh, et que je me tape des crampes à plus qu'on fout Donc on arrive à Sommières. Hein. le pont de Sommières. Ça c'est très très joli. Avec le château en haut là. Le euh, vidour là. Pas enfin, ce vidour Je voulais la faire façon euh, panorama du pauvre. Je pense que c'était ça la Oui, des fours hein, qu'il faut prendre. Ah. Ça c'est sympa. Là il me dit droite. J'arrive pas à lire le GPS, il y a trop de soleil dessus. Ah, si, c'était ça. Pardon. Après, c'est légèrement à gauche ici. Une barrière. J'écris ton nom. Après, j'imagine par là. Là, je rêve d'un ravito, express, euh, kebab. Ah bah ça y est, je me suis planté de traces. Une tour. Oh, c'est une jolie je visite à force pas me mais... Ah, j'ai vu une réelle je vais tenter la ruelle, je les vois bien tracés par une ruelle, comme ça. Ouais, le truc clignote en rouge. Ah, J'aurais dû passer le centre de sommaire, je le connais déjà. Ce qui est bien, c'est que vous, vous ne le connaissez pas, le centre de saumière, donc comme ça, vous l'avez vu. Je vais me foutre sur un banc, sur les quais. Je fais une pause. C'est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez Ai-je raison Oui. Merci. Alors là, il y a une astuce celle-ci. Ah. Ça là, et du rouge. <rire> ah, ça, ça va faire très très mal. Allez, dernier pignon parce que franchement, quand j'en suis, cette côte-là, je la déteste. Allez. On fait l'effort. Il un roi avant qu'il décolle. Oh putain. Qu'est-ce qu'il est ignoble qu des ah. Désolé pour les bruits de cochon. On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a et surtout ce qu'on n'a pas. On a le droit de demander euh, une transplantation euh, cardiaque de confort 13% 14 14 14, 14 3 c'est n'importe quoi ah, j'ai raté j'ai raté la trace là je fais du dé plus pour rien j'ai retrouvé la trace elle monte moins donc c'est chouette bon allez je vais économiser la batterie parce que j'ai fait beaucoup de temps à la con notamment moi dans les ascendations donc je ne vous dis pas la durée Petite masse, fort sympathique je prends la peine de vous filmer parce que c'est adorable ah bah oui voilà donc merci, bonjour, au revoir voilà donc ça, ça vaut, euh, ça vaut la montée en fait. Vous voyez Pas qu'intéressant. Ça n'est pas facile à suivre la trace parce que là, on passe dans des trucs entre les pavillons et les villas. Ah, ça c'est sympa Je sais pas ce que c'est. Je vous l'incrusterai, euh, si j'ai la pêche. Allez, ça rattaque du ravel, là. se faire ça, même si franchement, dans l'état actuel de mes cuisses, ça ne me dit rien qui vaille, c'est moyen là hein. mais bon, tant que c'est pas tout du monde comme ça, bah, mais là comment je fais moi, comme ça, oh putain, oh, les cuisses, là je fais comment comme ça que je me traîne à mort dans les descentes je crois que les différentes chutes c'était temps mais ils sont pas totalement étrangères ça prendra un peu de temps à reprendre la confiance pour bomber dans les descentes dans mais c'est pas très grave petit ça, ça c'est vraiment cool pas beaucoup de racines, quelques. S'en fout. Ça, c'est vraiment adorable. ce que je kiffe. Single en sous-bois, à l'ombre, comme ça. Sur de la terre compacte, pas trop humide, sans trop de caillasse, sans trop de racines. C'est vraiment ce que je kiffe le plus. Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit ça. Ouais. Il me dit ça. Ok. Ouais, alors ça par contre, vous voyez, ça non, et j'ai raté la trace en fait, d'accord. J'ai un énorme problème de lag avec le Wahoo, qui met du temps à réaliser que je ne suis pas euh, fort à la France. Du coup moi je regarde un rapide coup d'œil, après avoir pris une bifurcation, que c'est bon, et je vois que c'est bon. Et donc je m'en soucie plus pendant une minute ou deux, et quand il faut rebrousser chemin comme ce que je viens de faire, bah, ça fait chier. Une vidéo de Gravel -héros sans râlage et rospétage contre un GPS. Ça n'est pas un sentier Gravel Hero Petite Ampeg là, une belle collection. Ouh. Oh le vicieux Oh le vicieux La trace par là. Mais n'importe quoi, Nico. Mais qu'est-ce que tu fais Où tu vas ah, je me serais vraiment paumé euh, entre le lac du GPS, mon inattention, et certains chemins un peu euh, un peu biscornus à prendre. Ça va être encore une, une sortie à plus de 3 litres d'eau c'est ma consommation je suis une éponge quelle chaleur si que le 7 mai on est à 33 degrés euh, vive l'inventaire de la laisse ah. Oh ouais, je ralentis, et puis... De rien. C'était un bébé pitbull, quand même. Alors, un bébé pitbull, ça vous arrache pas un mollet, mais ça peut vous arracher... un doit tirer un mollet. Mais c'est proportionnel, en fait. Ouais. Alors qu'un cheval... Qu'est-ce que c'est joli, là. Je savais pas qu'il y avait des sapins dans les roues. je quitte calvisson j'ai fait une jolie photo de haut mais j'ai l'impression que ça se couvre et que ça va me tomber dessus Je sais pas où je suis mais perdu pour perdu. J'ai vu une superbe église. Donc cette église là, elle est juste superbe. Qu'est-ce que c'est que cette chose là Église Notre-Dame, 12e siècle, 14e siècle, 17e siècle, clocher du 18e. Alors ça c'est un cas d'école très rigolo à votre avis vu que sa moitié effacée, c'était eau potable ou eau non potable je prendrai un double Smectas passe-fond. Mais il faut que je boive. Ouais, je pense que je serai à 4 litres, à plus de 4 litres sur cette sortie de 80 km. Je suis même plus une éponge, je suis une méduse. Composée d'eau, me nourrit d'eau, un peu de planton et toi bien Au jardin. Au jargue, citoyen. Non, c'est vraiment nul ça au niveau chemin des prairies. C'est magnifique, il n'y a pas un chat. Voilà, oh qu'est-ce que c'est beau ici Qu'est-ce que c'est sympa Ok... Check for it Ok... Ok, on passe à l'achat voilà. Ah j'adore Trop cool Alors là, on va passer de l'autre côté voilà. J'ai des clignons. ça c'est la bonne nouvelle du jour Là, je vais passer n'importe où comme je peux. On peg ou pas on peg On peg ou pas on peg C'est un jeu. Obligé de vous signaler que les extraterrestres ont atterri ici. Je crois que j'ai trouvé un ampeg extrêmement rare et qui jouxte un vaisseau spatial. Hum, il va falloir enquêter là-dessus. Hein. Vous la reconnaissez, la forme de la soucoupe volante hum, Je crois vraiment que je tiens quelque chose. Ah, oh, ça fait longtemps que tu en avais pas fait ça quand c'est comme ça euh, faut que je m'arrête et puis ça fait une voix rigolote Vous savez maintenant que c'est vraiment mes copines. Alors, je suis censé avoir encore raté une trace. Du coup, bah, je fais un détour. D'accord, bah... En fait, c'est une bénédiction, puisque... Je suis déjà passé non loin de cette ville-là. C'est Aubel, je pense, du coup. Imagine. Et je me suis toujours dit que je voulais aller sur euh, cette route là. Vous avez raté un petit single sympa, mais la GoPro euh, elle chauffe là. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est vrai que je suis en 4K 50 images secondes. Il paraît que ça chauffe. Mais on a dit ça il y a pas longtemps. Elle chauffe un peu gratuitement. Hein. Ça me fait perdre des plans. Il fait 28. Fois une caméra, si elle, si elle gère pas 28 degrés, euh, elle va pas gérer grand chose dans sa vie. Ça, pareil. Je ne sais même pas pourquoi je le monte euh, en vélo. Bon il reste 7 km. Et à droite. Ah bah les et Ok. Monter, gravelle avec des pierres de 8 cm. Descendre bitume. Voilà c'est particulièrement mignon.